Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision hightech une petite vidéo très rapide mais qui va vous montrer comment mettre un appel en attente, c'est-à-dire que vous allez pouvoir derrière cette petite astuce, ce petit tuto iPhone, iOS, vous allez pouvoir mettre un appel en attente via le VoiceOver et pouvoir reprendre cet appel ou lancer un appel par derrière. Alors c'est une technique un peu spéciale. Elle est peu connue, je voulais vous la faire présenter rapidement. C'est parti pour ce tuto, alors pensez bien à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et on passe tout de suite à ce petit tuto. Voilà donc pour ce petit tuto, c'est simple, on va donc lancer... Un appel où vous allez vous faire appeler par quelqu'un ici avec un téléphone classique donc on a un appel bien sûr on va éloigner le téléphone on décroche une fois que l'appel a été lancé on est sur le clavier on a le bouton Raccrocher, bouton. Raccrocher, et à sa droite, masquer, on a le bouton masquer. masquer. Ce qu'on va faire tout de suite. Une fois qu'on se trouve sur le bouton masquer, si on a donc l'eau parleur de l'iPhone activé, lorsqu'on sépare l'iPhone de notre oreille avec VoiceOver, il se met automatiquement en mode au-parleur. Ici... 47 secondes, silence, bouton. On a le bouton silence ce qui veut dire si je l'active mon interlocuteur n'entend plus rien de ce que je fais mais je ne l'ai pas mis en attente pour autant ici je vais désactiver et sur le bouton silence au lieu de faire un double tap je vais toujours faire un double tap mais au deuxième tap, je vais laisser poser mon doigt. Et ici, on entend bien que j'ai mis mon interlocuteur. Voilà donc ce qui veut dire que j'ai mis mon interlocuteur en attente et je peux exécuter un autre appel derrière, récupérer un autre appel et sans souci, je pourrais récupérer mon appel en attente. Ça, c'est assez sympa. Une petite astuce sympathique qui peut permettre aux gens de récupérer des appels puisqu'avec VoiceOver parfois c'est assez compliqué mais si vous mettez votre interlocuteur en attente il n'y aura aucun problème pour récupérer l'appel voilà j'espère que ce petit tuto vous aura plu surtout n'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous